Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis en région PACA, à Saint-Martin-de-Croix, sur le site Les Ateliers et j'ai rendez-vous avec Aurélien. Salut Aurélien Salut Laetitia, ça, ça va, va ça va très bien. Bienvenue aux ateliers de Terrea. Ah bah écoute, je suis ravi <rire> Tu sais que c'est le camion qui a été chargé par Géry qui est derrière toi Eh bien oui, c'est la viande qui nous envoie tous les matins. Ça vient du site de Bourg-en-Bresse Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu fais toi ici euh, Moi je suis responsable d'atelier et conducteur de ligne euh, de l'atelier Steak Haché Viande Hachée. Et du coup je vais t'emmener avec moi, comme ça on va pouvoir ça, voir Allez, ça Allez, on y va, il faut se changer je suis euh, Oui, tout à fait. Bon, ça y est, on est équipé Eh oui, entièrement. Plus rien ne dépasse Non. C'est les normes de sécurité dans l'agro C'est obligatoire. En particulier dans la viande Oui, surtout dans la viande. Et toi, tu fais quoi comme poste ici, Aurélien Alors moi, je suis responsable de l'atelier steak haché et viande hachée. La et... ligne des enfants Ouais, un peu. Et du coup, mon travail, c'est d'organiser et de planifier les journées de production ouais. pour pouvoir répondre aux besoins de nos différents clients. Donc pour ça, on fait les contrôles qualité qui sont nécessaires euh, notamment la matière grasse, la température. Et du coup, ça, c'est la viande dont tu me parlais qui vient juste d'arriver de Bourg-en-Bresse Exactement. Euh, là, en l'occurrence, c'est du 5 limousin. Ah, donc ça, c'est des pépites euh, Oui, c'est une très bonne viande. Euh, on va l'amener pour la hacher, du coup, dans l'atelier. Allez, c'est parti. Donc là, on va peser la viande pour euh, savoir combien il y a de kilos pour pouvoir faire le semi-fini. C'est-à-dire C'est la traçabilité, en clair. Donc on va dire combien il y a de viande dans un lot. D'accord. Donc là, tu vois, la balance nous dit qu'il fait 200 kg. C'est parfait. On va faire 200 kg de viande. 200 kg de steak haché Exactement. Vous êtes combien à bosser sur le site ici Alors on est 80 personnes, 50 dans l'atelier, enfin, en général, et 10 dans cet atelier spécifique du steak haché. Ça fait combien de temps que tu fais ce job euh, Ça fait un an. Un an seulement Ouais. Tu faisais quoi avant Avant, j'étais dans les champs. Je travaillais dans l'agriculture. Et pourquoi tu as eu envie de changer Ça faisait un moment que j'avais envie de me tourner vers l'industrie. Ouais. Et il euh, y a une opportunité qui s'est ouverte, et comme j'aime bien les challenges, euh, la viande c'est un milieu que je ne connaissais pas, donc je me suis dit euh, une pierre de coup. Ton parcours, euh, tu as toujours fait des études dans l'agroalimentaire euh, Oui, tout à fait, je suis ingénieur agronome spécialisé en agroalimentaire, donc j'ai cette double casquette en fait. Tu as toujours été attiré par l'agro euh, Oui, la transformation de l'aliment en fait, l'aliment et sa transformation. Donc là, la viande, elle est passée au hachoir primaire, donc on va l'emmener au hachoir secondaire, où elle va être refroidie et hachée plus finement. D'accord Qu'est-ce qui te plaît le plus euh, dans ton métier Dans mon métier, ce qui me plaît le plus, c'est l'esprit d'équipe, le fait de travailler avec des machines. C'est des connaissances et puis c'est la transmission aussi. Que, du coup, j'ai mis un moment avant d'apprendre tout ça et maintenant, je peux former des gens qui, à leur tour, vont pouvoir former des gens. Et ça, c'est assez gratifiant. Et qu'est-ce que tu aimes le plus chez Terea en particulier C'est une entreprise en... qui évolue, notamment dans son traitement des matières premières. Et donc on fait du charolais, du limousin, euh, qui sont des viandes assez intéressantes et euh, Oui, tu es sur des bons produits de qualité quoi. Exactement. Il y a une évolution possible pour toi ici chez Terrea, Même euh, si tu es oui, là que depuis fait. un an, mais... Oui, oui, mais c'est des choses dont on parle déjà. Euh, J'aimerais moi personnellement me former à d'autres ateliers, voir un peu ce qui se fait dans les autres ateliers. Parce que du coup, maintenant, je commence un peu à maîtriser le sec caché. Donc ça peut être intéressant pour moi d'aller voir euh, d'autres ateliers, euh, comment ils font pour découper, quel type de morceaux, ce genre de choses. Ouais. Pas de routine, quoi. Non. Jamais. <rire> Donc là, tu vois, la viande qu'on a hachée, on va lui créer une traçabilité. C'est-à-dire qu'on va appeler la traçabilité de la matière première. D'accord. Et on va créer ce qu'on appelle un semi-fini. Et ce qui va permettre après, derrière, jusqu'au consommateur, de savoir quelle viande a été utilisée. D'accord. Voilà. Tu vas l'appeler. Et là, tu vois, ça te dit quelle matière c'est et on va la mettre en production. Donc là, tu sélectionnes là, le 500 limousin et tu vas mettre 200 kg. Et voilà, tu viens de créer le semi-fini, qui va permettre à chaque conducteur de ligne de savoir ce qu'il est en train d'utiliser. C'est vachement moderne, c'est hyper organisé, quoi. Ah ben, bah, il faut. Ouais. Sinon, pour la traçabilité et la qualité dans un milieu comme la viande, ce serait pas possible. Et si tu devais me citer trois qualités pour être responsable d'atelier Il faut de la rigueur, de l'organisation, c'est très important, et du travail d'équipe. Sans ça, sans le travail d'équipe, on n'arrive à rien. Si tout le monde travaille dans son coin, on ne peut pas travailler sereinement. Euh, les deux. Théria est présent dans les deux régions. Euh, jour, la nuit, l'atelier est nettoyé. Euh, les deux dans la même poêle. Plutôt burger, saignant. Je vois que tu as trouvé mon petit coin. On est trop bien Je t'ai apporté le fruit de ton travail. Wow, du coup, les steaks qu'on a fait tout à l'heure, donc les limousins. Trop bon, je vais enfin goûter euh, oui, le en meilleur moment. Après l'effort, le réconfort. Allez, bon bah, bonne app. À la tienne, mmh. bon appétit. Mmh. Un régal. Si vous avez envie de fabriquer cette bonne viande avec Aurélien et toute son équipe, eh bien sachez qu'il recrute ici aux ateliers TEREA. N'hésitez pas à postuler. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agro. Merci de m'avoir partagé ton rien, quotidien, Aurélien. Et n'oubliez pas, likez, likez la, la vidéo, vidéo et, et abonnez-vous.